Bon ben écoutez, j'ai dit bon, on va essayer de, de nous entretenir. À propos de ces guerres, nous avons beaucoup parlé, nous avons beaucoup fait, nous avons fait des émissions concernant l'Afrique, etc. J'ai fait des émissions pour dire, chaque fois je dis, que tous les problèmes que nous voyons, c'est dommage, mais les gens voient ça vraiment terre à terre. Or il y a des aspects spirituels et il y a des aspects, j'allais dire, de la vie normale. Rien n'arrive au hasard. Voilà. Alors, malheureusement, les hommes croient que les choses... Bon, voilà, je ne sais pas. Rien n'arrive au hasard. Les guerres, les épidémies, le hein, coronavirus, euh, les, ép les hépatites et tout ça, rien n'arrive au hasard. Le monde qui se réchauffe, rien n'arrive au hasard. Alors, on ne veut pas regarder où est-ce qu'on peut com comment on peut comprendre. Alors, les hommes veulent euh, parler de Chacun de son côté, quand un événement arrive, soit on déteste ici, soit on aime ici, et chacun brode. Alors qu'il y a des réalités, j'allais dire spirituelles, des réalités historiques et réelles. Voilà. J'ai mon sentiment, mais je dis mon sentiment n'est pas celui de tout le monde. Bon, voilà. Parce que vous avez aujourd'hui toute une flopée de, de pensées en Afrique, et puis bon, on ne sait même plus où est-ce est qu'on va. Bien, donc, euh, qu'est-ce que nous devons penser Toujours, bonjour vous bonjour, salut, comment tu vas Voilà, je me porte bien. Alors, donc, euh, voilà, nous, avons, nous sommes en train de vivre quelque chose en notre siècle. Nous sommes en train de vivre des guerres, nous sommes en train de vivre des épidémies, nous sommes en train de vivre le terrorisme, nous sommes en train de vivre... Tant de mauvaises choses qu'on se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc est-ce qu'on peut réfléchir? Hein, on voit des coups d'État militaires, on voit les uns qui sont d'accord, les autres qui ne sont pas d'accord. On voit beaucoup de choses. On voit euh, la révolte, je dirais, bon, des Africains. Et on va dans tous les sens. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de regarder le monde, de voir autrement nous vivons en ce moment, j'ai fait une émission, j'ai fait, euh, une, je dirais, comme une prédication sur, par exemple, l'aspect du coronavirus, les implications, ce que les hommes doivent faire. Mais non. Cependant, nous avons dans les pays des, des, des, des imams, des grands imams, nous avons dans les pays des grands pasteurs, des grands prophètes. Nous avons le pape. Mais malgré tout cela... <rire> les choses se passent comme si il euh, n'y euh, a pas Dieu voilà. alors il y en a qui se lèvent un moment ils veulent prier pour les pays j'ai souvent dit surtout aux chrétiens que vous ne pouvez pas prier pour les pays Dieu ne vous écoutera pas parce que Dieu n'a pas créé des pays comme ça alors, tous les pays que nous connaissons les machins, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes l'Afrique a été divisée par les occidentaux quand ils l'ont colonisé ils se sont assis après la Deuxième Guerre mondiale. À l'ONU, ils ont pris leurs règles et puis ils ont partagé. Ça, ça vient de Dieu Ça vient pas de Dieu Donc, tu vas prier pour quoi Non Tu dois prier plutôt pour autre chose. Hum, parce que c'est des humains qui composent les nations. C'est des hommes qui composent les nations. Et c'est ça que chacun doit comprendre. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous sommes lancés dans des histoires de démocratie, dans des histoires d'élection, dans des histoires de, je ne sais pas et puis voilà, bon, les réalités nous rattrapent voilà. les uns sont contents parce qu'on bombarde l'Ukraine Poutine a raison, et puis développe les autres disent non c'est ceci, c'est cela, et puis développe mais personne ne regarde quelle leçon nous devons tirer nous les Africains, quelle leçon nous devons tirer de ce que nous vivons de ce que nous vivons moi j'ai dit que eh, comment on appelle ça personne ne peut dire que il a la capacité, aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il a la capacité de faire qu'il n'y ait plus de maladies, qu'il n'y ait plus d'épidémie. Aucun homme sur la terre ne peut dire qu'il a la capacité de faire qu'il n'y ait plus de guerre. Il n'y a pas cet homme. Aucun homme ne peut dire qu'il peut faire pour qu'il n'y ait pas la terreur, les terroristes. Des terroristes qui, certains, disent que c'est au nom de la religion qu'ils tuent les autres c'est au nom de la religion. Alors que quand nous prenons les livres saints, que ce soit le Coran, que ce soit l'Islam, mais Dieu dit tu ne tueras pas. Il n'a pas dit de tuer ses créatures. Mais comment tu peux tuer les créatures de Dieu Tu dis que c'est à cause de Dieu, c'est pour faire plaisir à Dieu. Ça veut dire que ces gens, ils ont une autre raison cachée. Voilà. Les gens qui sont là à faire des guerres, j'ai dit aux Africains, comprenez une seule chose et je veux la répéter aujourd'hui que le monde est économique. Les guerres sont des raisons économiques depuis que le monde existe. Un pays va faire guerre contre un pays, un village va faire une guerre contre un village, c'est pour ramasser tous les biens qu'ils ont pour venir chez eux. Les partis politiques n'ont pas toujours existé. Est-ce que l'Afrique connaissait des partis politiques Mais cependant, moi par exemple, le village d'où euh, la, la, la, où, où vient mon père, frontaliers du, du, du Mali, des, des, des Dogons, ils se faisaient la guerre d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre, alors que vous allez, vous avez les mêmes noms de famille qui se trouvent du côté du Mali, les mêmes noms de famille qui se trouvent du côté du Burkina Faso, vous avez les mêmes noms qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une affaire de, ce pas une nouvelle affaire. La guerre que nous voyons en Russie n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Mais chacun prend, bon, on est contre la France, donc euh, là, voilà, la, la Russie, euh, voici, euh, bon, j'aime la Russie, voici. Non, je dis, nous les Africains, nous devons sortir de cela. C'est ce que les pères fondateurs de l'Afrique indépendante avaient compris. Et ils avaient décidé de créer ce qu'on appelle les non-alignés. Les non-alignés, nous ne nous allions pas sur l'Occident qui était capitaliste, nous ne nous allions pas sur le secteur russe, URSS, euh, etc., qui était communiste et socialiste. Nous, nous devions avoir une identité propre à nous. Et ils ont parlé du panafricanisme. Ce n'est pas le panafricanisme dont les jeunes parlent aujourd'hui, sont dans les rues, c'est contre la France, c'est contre qui, je ne sais pas. Le panafricanisme que les pères fondateurs avaient voulu n'était pas contre quelqu'un. C'était le fait de pouvoir déterminer une identité et une gouvernance africaine. Voilà. C'était ça le panafricanisme. Et ils ont rêvé d'un gouvernement commun, comme Kwame Krumah. Un président commun à toute l'Afrique, comme les États-Unis. Et ils avaient trouvé comme solution qu'on fasse un parti unique. Vous avez les États-Unis. Sur tous les 50 et quelques États, vous avez deux partis. La droite et la gauche Les républicains et les démocrates En Europe vous avez la gauche et la droite Nous quand vous venez Vous prenez un pays vous avez 160 partis Vous avez 200 partis Est-ce qu'on a compris Les pères fondateurs avaient trouvé que ça Ça ne pouvait pas amener l'Afrique à être unie Et donc les pères fondateurs voulaient un parti unique On dit non En 90-93 Mitterrand a trouvé le moyen De nous dire que si Nous faisons parti unique Ouais, c'est des dictateurs. Et donc, si c'est des dictateurs, et ils ne financent plus. Et toute la jeunesse a mordu. Les hommes politiques ont applaudi. En réalité, la jeunesse, là, on la roule dans la farine. Parce que c'est vous qui sortez, qui manifestez, qui fait tout, qui fait tout. Mais ce n'est pas vous qu'on nomme. C'est les gens cachés, hein, les politiciens cachés qui viennent au pouvoir pour leurs intérêts. Autrement, si ce n'est pas pour des intérêts personnels, quand il y a un qui est en train de gouverner, il pose des actes pour... L'Afrique n'a pas de problème que le développement. Quand quelqu'un pose un acte, soit pour développer machin, on trouve raison, on sort, on dit, non, il y a ça. Tout ça, il n'a qu'à quitter. Lui aussi vient, autre aussi commence. Et l'Afrique est en train de tourner en rond. Le monde économique. La deuxième chose que je veux que toute l'Afrique comprenne, la, la, le, le, le, le paradigme du monde, le, le logiciel du monde est formaté autour de ce qu'on appelle la raison du plus fort. Vous êtes là à faire des partis politiques, à insulter l'Europe, à être d'accord avec qui, à ne pas... mais vous perdez votre temps. On dit les chiens à bois, la caravane passe. Le monde est économique. La guerre que la Russie fait là, c'est une question économique. Ce n'est pas une question de parti politique. Et vous rentrez dedans. Ouais, la Russie va nous délivrer de la France. La Russie va en Mais la Russie est en train de faire quelle guerre? La Russie est en train de vouloir récupérer un pays indépendant qui est sorti de l'URSS, l'Union des Républiques socialistes et soviétiques, qui veut sortir, qui est sorti de cela, qui a pris son indépendance. C'est comme si aujourd'hui la France venait faire guerre à la Côte d'Ivoire ou au Niger ou au Bénin parce qu'elle ne veut pas qu'il soit, qu qu soit indépendant. On prend des raisons fallacieuses. Que oui, il y a une, on a fait des accords avec les États-Unis, avec l'OTAN, que oui, il ne doit pas progresser, il ne doit pas ceci. Mais attendez, nous parlons d'États souverains qui ont le droit de s'auto-gouverner, qui ont le droit de choisir le régime qu'ils veulent. Vous dites que le monde est libre. Et dans la constitution, comment on appelle, des Nations Unies, tout pays, toute nation a le droit de s'auto-gouverner. Mais comment vient, vient que quelqu'un veut récupérer un pays qui est indépendant parce que, parce que, parce que, parce que. On a connu cette guerre aux États-Unis. Pour créer les États-Unis, on a fait guerre de sécession. Parce que c'était des pays différents, des républiques, enfin, des États différents. Qui avaient une conception différente sur l'esclavage, sur ceci, cela. Mais on a fait une guerre pour imposer les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce que Poutine veut faire. Et des gens sont d'accord. Bon, moi je me demande, Hitler a fait la même guerre. Il a envahi la Pologne. Après la Pologne, oh, il est parti, la Russie. La Russie il est venue vers la France, vers tout le reste de l'Europe pour asseoir lui son hégémonie, lui sa gouvernance. C'est tout ça là. Aujourd'hui, voilà des gens aussi qui font la même chose. Et Les uns sont d'accord, les autres disent ceci. Moi, je dis, nous les Africains, quelle leçon nous devons tirer Parce que nous, on est toujours embarqués dans le navire. Les gens vont là, ils nous emmènent. Ils reviennent là, ils nous emmènent. Les pères fondateurs de l'indépendance africaine on avait voulu le panafricanisme, c'est-à-dire un état africain global avec un président global avec une économie globale. Imaginez s'ils avaient réussi. Parce que dès que Kwame Nkrumah et autres ont parlé de ça, Kwame Nkrumah, on a trouvé le moyen de soulever les militaires. Quand il est parti en voyage, on lui a fait un coup d'état parce qu'on veut le multipartisme. On a vu des fois, Boyin, Mitterrand a tout fait pour qu'il y ait des hommes qui sont venus pour le multipartisme. On voit où la Côte d'Ivoire était partie. Et tous les pays africains, même chose. Et nous sommes là. Démocratie, ceci, cela. La démocratie est une... Moi, je le dis, c'est mon avis. moi Pour moi, la démocratie est diabolique. Elle est diabolique. Parce que là où les hommes se divisent, moi, je ne vois pas quest ce qu'on peut faire. Ah, Certains sont contents parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent Regardez la presse africaine Vous prenez tous les journaux africains Tous les journaux là, il n'y a pas de presse indépendante Mais chacun est protégé Maintenant par les, les droits de l'homme Ouais, les droits, le droit la, la liberté d'expression de, de, de, de, de, de la parole, chacun dit ce qu'il veut On est derrière tel homme politique On est derrière tel groupe, on est derrière ceci Personne ne dit la vérité Alors que la presse africaine devrait informer Instruire, éduquer Malheureusement, vous prenez toutes les. Je suis allé dans certains pays, je l'ai dit, mais toutes les télévisions de votre pays là sont C'est de la politique. On ne fait que de la politique. Une télévision, une presse en Afrique, nous, moi j'aurais souhaité que ce soit des télévisions, des presse qui instruisent, qui, qui, qui nous amènent à nous surpasser, à être comme à, à atteindre les autres. Mais vous n'avez que des télévisions, des journalistes qui sont là pour leur ventre. Ils sont derrière ça, ils sont derrière celui là. là. Ils racontent ici, ils passent ici. Et toute l'Afrique, toute la jeunesse a le vertige. Je ne sais pas. En tout cas, je compte, je dis que les leçons que moi je tire de cette affaire, hein, les leçons que nous devrions tirer, regardez. Poutine envahit l'Ukraine, qui est un pays qui fut au jadis, qui fut membre de l'URSS et qui a pris son indépendance. Mais j'ai pris mon indépendance, je veux aller avec qui je veux. Où est le problème L'OTAN, c'est quoi C'est pas le diable. C'est une organisation qui est née après la Deuxième Guerre mondiale où l'Europe a voulu se retrouver d'abord à cause de l'Allemagne pour que l'Allemagne n'ait plus de velléités guerrières et ensuite pour se protéger de, du monde communiste. Donc, pour, ce, pour ce, comment on appelle, euh, se mettre en solidarité pour qu'il n'y ait plus d'agression, il n'y ait plus de guerre. Bon L'URSS est allé s'installer à Cuba pour que ses missiles puissent atteindre tout de suite l'Amérique. Bon. C'était ce qu'on appelait la guerre froide. Finalement, ils se sont entendus, ils ont fait des accords pour que, bon, l'Amérique n'agresse pas, et le monde occidental n'agresse pas l'URSS, l'URSS n'agresse pas le monde occidental. Vous avez fait des accords. Bon. On dit non, il ne faut pas que euh, l'OTAN, c'est-à-dire le monde euh, économ... euh, chose, euh, occidental, s'étende à l'Est, c'est-à-dire du côté de la Russie. Or, oh, les pays ont pris leur indépendance. Ils peuvent aller où ils veulent. La preuve, même la Russie, avec le président Gorbatchev qui est arrivé, la Russie a quitté le monde communiste pour rentrer dans le capitalisme. La Russie actuelle, elle est communiste en quoi Bon, on va, au nom de cela, quelqu'un va se lever pour faire guerre. Et on est d'accord. Bien. Avant-hier, il dit qu'il met en alerte tout son, tout son arsenal nucléaire. Et vous êtes là, vous êtes d'accord, vous applaudissez, vous trouvez qu'un tel homme, c'est un brave, parce que vous n'aimez pas la France, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Mais est-ce que vous savez ce que c'est que l'armement nucléaire? En, au Japon, en 1945, euh, 1944, euh, 44, 45 quand les États-Unis ont lancé une bombe, la bombe, c'était une bombe, je ne dirais pas artisanale, mais qui n'avait pas la puissance que les États qui ont la bombe atomique, possède aujourd'hui. Est-ce que vous savez que lorsqu'on jette une bombe atomique, qu'est-ce qu'elle fait Quand elle explose, la lumière qu'elle dégage est telle que un être humain est tout de suite aveugle. Ça, c'est un. Non seulement il est aveugle, il est tué. Parce que la chaleur que ça dégage fait plus de 3000, 3000, 3000 euh, watts. Ça dit... Une cha... euh, 3000 euh, comment on appelle euh, la... 3000 degrés pardon à 3000 degrés la vie d'un enfant et ensuite cette fumée ces gaz vont s'étendre la bombe, une bombe atomique d'un mégatonne d'un mégatonne c'est à dire un TNT c'est à dire je ne suis pas un scientifique mais je parle comme ça mais quand on explose ça ça s'étend sur près de 21 à 30 km et ensuite les gaz vont continuer de s'étendre sur je ne sais combien règlement, ça dépend du vent. Et vous êtes d'accord pour ça? Aujourd'hui, vous avez 9 pays au monde qui ont la bombe atomique. Le numéro 1, c'est les USA. numéro 2, c'est la Russie. Numéro 3, la Chine. Numéro 4, la France. Numéro 5, le Royaume-Uni, l'Angleterre. Numéro 6, Israël. Je reprends. 1, 2, 3, 4. Ils sont 9. USA 1, Russie 2. Chine 3. France, 4. Royaume-Uni 5, Israël 6, Inde 7, Pakistan 8 et Corée du Nord 9. Si une guerre prend des proportions aujourd'hui, que l'Amérique soit en train d'envoyer bombe atomique, que la Russie envoie bombe atomique, que la Chine envoie bombe atomique, que tous ces pays envoient bombe atomique, le monde est fini. Le monde est fini. Toi qui es content aujourd'hui, là, tu ne seras même pas là que tu es mort. Mais comment on peut aimer le mal jusqu'à ce point Non, comment l'homme peut aimer le mal jusqu'à ce point Les gens qui ont dit c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui, toutes ces personnes-là, généralement, ils payent. Quand tu es d'accord avec le mal, un jour tu vas, ce mal-là, tu vas le ressentir. C'est bien fait pour lui. Tu vas, tu vas ressentir la même douleur un jour. Ces bombes atomiques, ces bombes nucléaires, si elles explosent aujourd'hui, où est le monde? Ce monde est fini. Et vous applaudissez quelqu'un qui dit que lui met ses bombes, hein, il met son, sa puissance nucléaire en alerte. C'est-à-dire qu'il est prêt à utiliser. Et vous êtes d'accord. Et cet homme-là, ce pays-là, c'est ce pays que les Africains disent ils vont aller appeler pour venir les aider contre le djihadisme, contre le terrorisme. Un, un, un pays, un homme qui s'en va terroriser un pays entier, sous des prétextes que chacun peut prendre comme il veut. Un pays qui s'élève aujourd'hui au 21e siècle, un homme qui se lève au 21e siècle Pour aller tuer des gens Gratuitement Les gens sont séjourés brusquement Ils meurent Et brusquement ça explose Sous prétexte que ce pays là Se rapproche de l'organisation de, de l'OTAN Sous prétexte qu'il se rapproche de l'Union Européenne Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux Et c'est ce pays là, cette nation là Que vous voulez aller appeler Pour venir vous défendre contre la terreur Lui qui sème la terreur vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est mon sentiment. Moi, je dis que l'Afrique a d'autres choses, l'Afrique a d'autres leçons à tirer. Parce que la Russie est aujourd'hui 12e puissance économique mondiale. C'est-à-dire, quand on parle du PIB, le produit intérieur brut, qui est un indice de la richesse dans un pays, quand on prend ça, là, cette valeur-là, et on classe les pays. Vous avez USA premier, vous avez la Chine deuxième, vous avez le Japon troisième, vous avez l'Allemagne quatrième, vous avez le Royaume-Uni cinquième, vous avez l'Inde sixième, vous avez la France septième, vous avez l'Italie huitième, le Canada neuvième, la Corée du Nord du Sud par exemple, 10e et le Brésil en 2022 est 11e. La, la Chine vient, la Russie vient en numéro 12. Mais pourquoi Parce que voilà un pays qui prend toute sa richesse pour mettre dans l'armement. Et faire des armes pour tuer les humains Mais ça se ressent Tu gagnes la richesse Et tu n'achètes que des armes Tu ne fabriques que des armes Tu veux avoir l'armement le plus sophistiqué, le plus terrible Pour tuer les hommes On fait quoi des armes si ce n'est pas tuer l'homme Comment moi je peux applaudir ça Attends comment On tire les armes là, toi tu vas pas mourir Si on tire sur l'Afrique là On ne va pas mourir ah, Soyez d'accord avec qui vous voulez Mais je ne peux pas entrer dans ça Moi je retiens une leçon Dès que Poutine a envahi l'Ukraine, la, la, la, qu'est-ce que tous les pays de l'Occident ont fait Qu'est-ce que les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne ont fait Chacun a envoyé des armes, chacun a envoyé de, de, de, de l'argent. Ils se sont mis d'accord, ils ont envoyé de l'argent. Voilà l'ONU hier et le Conseil de sécurité s'est réuni, ils veulent et, et, et, cotiser de l'argent pour envoyer en Ukraine. Et vous, Africains, vous êtes là, allez dans tous les sens. Mais le djihadisme dans le Sahel. Au Mali, au Burkina, au Niger, c'est monté jusqu'au au, au, Niger au Cameroun. Vous avez vu, hein, qui, qui vous a donné de l'argent pour faire quoi que ce soit Quel pays africain s'est in intéressé de, du problème du Burkina, du Mali ou du Tchad Pourtant, nous avons l'Union africaine. Qui s'est préoccupé de ça Aujourd'hui, on parle du terrorisme dans le Sahel. Est-ce que ça intéresse un Kenyan Est-ce que ça intéresse un Sud-Africain est-ce que ça intéresse un, un gars de Madagascar La leçon que moi je retiens et dont je parle depuis des années, je parle de la solidarité humaine. Là où les hommes ne se mettent pas ensemble, je vous dis, c'est zéro, c'est pipeau Là où les hommes sont divisés, vous n'atteindrez jamais des objectifs. Parce que chacun est de son côté. Et aujourd'hui, cette jeunesse, je dirais, j'en pleure. Parce que je ne comprends pas cette jeunesse-là. Tantôt, il y en a qui sortent, ils sont en train d'insulter ici. Ils sont en train de... Et si ça nous apporte quoi L'Afrique pas son temps à se plaindre. Oui, c'est la France qui a fait, c'est le CFA qui a fait, c'est qui qui a fait, c'est quoi qui a fait. Et tout ça, des hommes politiques sont tapis dans l'homme pour sortir ces choses-là, mais ils ne donnent pas de solution. La solution africaine, c'est la solidarité. Voici, voilà, ça est devant nous tous. Voilà, un pays a été agressé et voilà tous les autres pays membres du, pratiquement du monde entier en, en, en dehors de l'Afrique. Tout le monde donne de l'argent. Tout le monde donne quelque chose. On envoie des... Ça veut dire que le monde entier montre que le terrorisme, là, ils ne sont pas d'accord. C'est la... du terrorisme. Il faut appeler ça comme vous voulez. Quelqu'un qui s'en va aujourd'hui au XXe siècle envahir un pays. Tirer sur les gens. Les gens sont obligés de fuir leur pays. Vous appelez ça quoi C'est au nom de quoi vous... vous pouvez justifier ça. Mais le terrorisme, c'est le terrorisme. Hein ceux qui viennent tuer au Burkina Qui tuent au Mali, qui tuent au Tchad C'est le même terrorisme Parce que aussi ils ont leur raison Si vous leur demandez aussi, ils vont vous dire leur raison Voilà c'est pour ça, c'est pour ceci Certains disent qu'il faut que les pays soient islamiques, Certains disent qu'il faut ceci D'autres c'est le commerce, la drogue Chacun a sa raison Qu'on ne peut pas dire que bon je ne, peux, je ne peux pas apprécier ça Non, je suis désolé Je suis désolé La démocratie là justement C'est un problème de démon Demos qui veut dire peuple classique qui veut du pouvoir comment l'homme peut dire que c'est lui qui peut gouverner le monde, qui n'a pas créé voilà le réchauffement climatique qui peut quelque chose, depuis là on est là, le monde se réchauffe, on parle de la cherté de la vie, mais comment vous voulez pas que la vie soit chère, quand les hommes utilisent l'argent du monde pour des guerres, pour aller dans l'espace, pour aller sur Mars, pour aller où et vous trouvez que tout cela c'est l'Afrique ne doit pas tirer des leçons on n'a pas de leçons à tirer non, moi en tout cas je suis désolé, je suis désolé j'ai dit que l'Afrique devrait comprendre que ce ne sont pas les Européens qui vont venir nous défendre ou nous aider. Ce n'est pas comment on appelle, le monde, je sais pas, je sais pas comment il communiste ou quoi. C'est qui va venir nous... A... Non, non, c'est entre nous. Nous avons l'organisation de l'unité africaine. Mais pourquoi l'Unité africaine, l'organisation de l'Unité africaine, ne peut pas faire cotiser de l'argent à tous les États membres, ne peut pas prendre, avoir des soldats consorts de chaque pays pour venir éradiquer le terrorisme dans le Sahel Ce n'est pas faisable. On va aller appeler la Russie pour venir faire quoi et vous trouvez, vous applaudissez C'est Poutine qui peut faire, c'est qui qui peut faire La France vaut rien, qui ne vaut rien Ils sont tous les mêmes Les occidentaux sont tous les mêmes Ils sont tous pour leurs intérêts Il n'y a pas quelqu'un qui aime les Africains Et qui vient mourir pour eux Personne, personne ne nous aime Non, le monde, la philosophie du monde Ce n'est pas l'amour du prochain La philosophie du monde, c'est la raison du plus fort La philosophie du monde, c'est les raisons économiques Je veux tout pour moi Autrement, comment comprendre La Russie, qui est le pays le plus grand du monde, c'est le plus grand pays du monde, avec près de 85 entités, on pourrait dire des républiques, si vous voulez. Et il veut encore la petite, la petite Ukraine, là. À cause de ça, il va aller faire guerre. On fait guerre, maintenant, on va aller s'asseoir pour négocier. Combien de personnes meurent cadeau Des gens qui prennent tout l'argent pour passer le temps à fabriquer des armes. Vous applaudissez ça. Tiens, humain Continuez d'applaudir. Continuez d'applaudir. On parle de la troisième guerre mondiale. Elle peut venir. Elle peut venir. Parce que les Écritures, les bibles, la Bible comme le Coran nous disent que le monde va finir. Le, la terre sera brûlée. Elle sera brûlée par qui Par les hommes. Par les hommes. En tout cas, mon sentiment, je souhaite que les Africains se reprennent. Et que nous tirions des leçons. Voilà. Cela, ils se mettent ensemble. Économiquement, ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, là, ils ont les richesses, ils partagent. Ils se font des concessions. Et nous, on est encore là, eh, parti politique, panafricanisme, machin. Qu'est-ce qu'on a ciré du panafricanisme? Qu'est-ce qu'on a à, cirer qu qu a à cirer de ça? Qu'est-ce qu'on a ciré de votre panafricanisme? Le monde ne raisonne pas ici. Est-ce que vous entendez européanisme? Est-ce que vous entendez américanisme? Est-ce que vous entendez des choses comme ça? Mettons-nous ensemble et, et ayons une gouvernance africaine. C'est-à-dire une gouvernance qui sorte de la raison du plus fort. Une gouvernance qui sorte rien que je veux tout pour moi. Une gouvernance où des hommes d'état ont la crainte de Dieu. Parce que quand un homme a la crainte de Dieu, les histoires de vol, de détournement, etc. ne sont pas en lui. Un homme qui aime son prochain, parce que quand l'homme aime son prochain, l'esprit de partage est là. L'égoïsme n'est pas là. Où on vient au pouvoir, on partage avec sa famille. Et puis les autres Allez vous faire voir ailleurs. Il faut une gouvernance autre que la démocratie. Il faut une gouvernance autre. Parce qu'au nom de la démocratie, tout ce qui est, est j'allais dire, tout ce qui est mauvais est permis. On permet tout. L'homme a le droit. Et vous êtes là. C'est ça, vous applaudissez. Vous êtes d'accord. Voilà. Moi, je me dis que le droit de l'homme, l'homme a droit à la vie. Si l'ONU parle du droit de l'homme, il ne peut pas dire que tuer quelqu'un, c'est bon, on s'aligne là, on a des raisons. Moi, je n'ai aucune raison pour la vie d'un homme. Il n'y a aucune raison qui justifie qu'un homme tue un homme. La preuve dans les pays, quand tu tues, on t'emprisonne, c'est qu'on n'est pas d'accord. Mais comment quelqu'un va aller prendre la rente de son pays, fabriquer des armes les plus sophistiquées, Il y a un Satan 1, Satan 2, sans cas ça va exploser, le monde va mourir. Attends, le monde va mourir, toi, tu vas rester. On va applaudir des hommes comme ça. Je dis l'Afrique doit sortir de cela. L'Afrique doit sortir de la démocratie. L'Afrique doit sortir, je le dis, de l'ONU. Parce que je ne peux pas comprendre. Les cinq pays qui sont membres du conseil de sécurité, l'ONU a été créée justement pour qu'il n'y ait plus de guerre, pour qu'il y ait la paix dans le monde. Mais les cinq pays membres du conseil de sécurité font partie des, des, douze, des, des neuf pays qui ont la bombe atomique. Donc les neuf pays, les pays qui veulent détruire le monde, ils disent qu'il faut être militairement fort pour que tu sois puissant. Alors, militairement fort là, c'est contre qui? C'est les animaux? Ils font les armes là, c'est pour tuer les animaux, c'est pour tuer l'homme, c'est pour te tuer, c'est pour me tuer, c'est pour nous tuer. Si vous continuez à les encourager, hein, je dis un jour là, c'est des bombes qui vont jeter en Afrique pour nous pour nous, pour nous pour nous pour nous enrayer du monde. Tous les jours vous êtes là, quand on dit vaccin, ouais ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Maintenant, quand ils lancent des bombes, il y en a qui applaudissent. Parce que je n'aime pas la France, parce que je n'aime pas l'Occident. Mais tu n'aimes pas, c'est ton droit. Mais est-ce que c'est pour cela que tu aimes le mal? C'est pour ça que tu aimes le mal. Les puissances mondiales aujourd'hui, je dis, vous avez neuf pays qui ont la bombe atomique. Si un lance et l'autre se fâche, il lance, un deuxième lance, c'est fini. C'est fini. Le monde est petit, n'est pas grand comme vous le pensez. Hein? Le monde n'est pas grand. Hein? Et ils ont des puissances selon les pays. Les 9, les, les, les 12, les 9 pays qui ont la bombe atomique, hein? chacun, ils n'ont pas la même puissance. Quand on dit les États-Unis sont numéro un, quelle puissance ils détiennent? Quand on dit la Russie, quelle puissance ils détiennent Hein Quand cela va. Une déflagration va arriver, on est où Nous on n'a rien, on n'est rien. On va crever comme des, des souris. On a quoi Hein Petit terrorisme, petit djihadisme, là, on est là à crier vers l'Occident. Venez nous aider, venez nous aider. Et on paye. Mais alors, au lieu de les payer, l'Ukraine, là, dès qu'on a dit la guerre, tous les jeunes ukrainiens sont sortis, donnez-nous des fusils. Où est le pays où des jeunes sortent pour dire, donnez-nous des fusils Ils savent que le euh, panafricanisme, on a qu'à sortir, insulter tel président, insulter tel autre, insulter ce... une jeunesse qui est là à insulter. Cette jeunesse, là, quand elle va arriver à la gouvernance, elle va faire quoi L'Afrique est mal partie. Avec cette jeunesse. L'Afrique est mal barrée. C'est pas possible. Comment on peut apprécier ça Comment on peut aimer ça Parce que je n'aime pas quelqu'un voilà. Parce que je n'aime pas une entité Donc ce qui se fait là-bas, tu applaudis. Mais tu ne tires pas de leçon. Hein? La leçon que l'Afrique devait attirer, c'est la solidarité. Regardez ce djihadisme-là, ce terrorisme-là. C'est quoi par rapport aux guerres par rapport aux armes qu'on voit en Europe hein? tout le monde a envoyé ils sont, même l'Allemagne qui normalement dans sa constitution ne donne pas des armes ou ne vend pas des armes sur les théâtres, c'est-à-dire les endroits où il y a euh, affrontement l'Allemagne a scié ça depuis mais voilà que l'Allemagne même a décidé d'envoyer des, des lanceurs de missiles et tout ça, de l etc. aux ukrainiens voilà que la France envoie voilà que le, la Grande-Bretagne envoie voilà que l'Amérique envoie voilà que, comment on appelle, la Suisse envoie. Voilà que la Belgique envoie. Tout le monde leur envoie de quoi se défendre. La solidarité. Et vous, vous êtes là. Ouais. Et quand un président parle, c'est quoi C'est qui C'est quoi Vous êtes là pour faire des sanctions à tel pays, tel pays, parce qu'il y a un militaire qui est venu au pouvoir, comme si le militaire n'est pas un enfant du pays, comme s'il ne peut rien faire. Moi, je dis que la politique est une saine appréciation des réalités de l'heure. La politique est une saine appréciation des réalités de l'heure. Au moment où tu es en train de construire, ce n'est pas en ce moment que tu es dans le bois de nuit. Oh, l'Afrique est au stade de construire. L'Afrique n'est pas au stade des guerres, des armes nucléaires. On n'en a pas besoin. Quand tu es en train de construire, tu serres la ceinture. J'ai suffisamment parlé de tout cela. Quand tu es en train de construire... Vous avez la même opinion, vous allez dans la même direction. La démocratie, si on veut l'admettre, est un terminal, non un commencement. Il n'y a pas un seul pays qui se soit développé par la démocratie, il n'existe pas dans le monde. À un certain moment, il faut un homme fort. Quand on dit qu'il faut des institutions fortes, c'est l'avis de Obama. ce n'est pas mon avis. À mon avis, il faut des hommes forts. L'expérience du monde entier le montre. Eux, ils ont fini, ils veulent des institutions fortes. Mais nous, nous sommes au stade de construire. Il nous faut des hommes forts. Des hommes qui veulent, savent où on va. Des hommes qui se dépassent de l'intérêt personnel. C'est ça ces hommes-là on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin d'institution. C'est pour cela qu'ils nous font faire des élections, élections, élections. Ils sont prêts à financer toutes sortes d'élections. Même si on, on veut voter des cabris. Hein? On est descendu jusqu'à votre élection de village, chef de village. Chef de village qu'on avait de famille ça ne nous gênait pas. Maintenant là, Élection de chefs de village, on se tue même à cause de ça. Ils sont prêts à financer élection présidentielle, élection législative, élection euh, comment on appelle, municipale. Même si on veut élection, si on ajoute le sénateur, toute élection qu'on veut, ils sont prêts à financer. Pourquoi Parce que ça les arrange. On reste là à bavarder, on reste là à, nous, à perdre le temps. On dit c'est démocratique, c'est ceci. Il faut des hommes forts. L'Afrique recèle d'exemples. Nous avons aujourd'hui le président Kagame. Regardez ce qu'il fait. Quand on dit « dictateur », est-ce qu'on a dit « criminel » Vous comprenez tous les mots On dit « dictateur », on n'a pas dit « criminel ». Le dictateur, c'est quelqu'un qui dit « voici la loi, voilà comment on va avancer. Si tu n'avances pas, tu es en travers de la loi, tu as du problème. » Dictateur ne veut pas dire « pensée unique ». Non Il y a toujours un consensus entre des hommes, deux hommes ensemble. Il faut bien qu'ils échangent. Non, un dictateur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est là pour tuer les gens. Ça, c'est l'extrémisme. Ne comprenez pas les mots. Dictateur, c'est quelqu'un qui dicte sa pensée qui dicte ce qu'il a. Poutine aujourd'hui, c'est quoi C'est pas un dictateur Vous croyez que toute, toute la Russie est d'accord pour cette guerre Et ceux qui sont pour dire sont pas d'accord, on les prend, on s'en va, on les amène à prison Ce n'est pas un dictateur Mais vous êtes d'accord avec ça Vous êtes d'accord ah, Il faut des enfants ah, vous êtes des institutions. Est-ce qu'il eh, faut qu'il y ait forcément un parlement, un ceci, ce, cela, un machin, machin, pour que le pays avance Bon, nous avons tous des parlements. Nous avons tous des journalistes qui parlent dans tous les sens. Nous avons tous des présidents, nous avons tout. Mais où est l'avancement de l'Afrique Où oh, ça y est Le monde est économique. Depuis que Dieu a créé le monde, le monde est économique. Lui-même, il l'a dit, tu gagneras ton père à la sueur de ton front. Donc l'homme doit travailler, l'homme doit avoir son... gagner son père. Mais vous levez aujourd'hui, l'argent facile. Ça, là, c'est quoi C'est quoi, ça Et vous avez des jeunes parce qu'on les paye et ça là sur les réseaux sociaux en train de raconter n'importe quoi. Quelle leçon l'Afrique doit tirer de ça Des épidémies. Le coronavirus est arrivé. Ils se sont tous mis ensemble en Occident pour trouver un vaccin. L'Afrique a fait quoi On nous a imposé même d'accepter les vaccins. Même ceux qui euh, avaient des plantes et des machins Qui pouvaient nous aider à lutter On leur dit taisez-vous Parce qu'ils veulent gagner de l'argent Le vaccin c'est des de fortunes Et vous êtes là, ils nous envoient un vaccin pour nous tuer Est-ce que vous réfléchissez un peu Ils ont besoin de nous pour nous donner des vaccins Pour qu'on fasse tourner leur économie Ils ont besoin de nous pour consommer ces vaccins Ils préfèrent même des fois nous donner même cadeau Parce qu'il faut qu'on soit là Des consommateurs il faut qu'ils nous vendent les voitures, il faut qu'ils nous vendent les, les, les, les papiers, tout ce qu'ils veulent. Il faut qu'ils nous vendent même des cure-dents, il faut qu'ils nous vendent les restes. Il faut un marché de consommation totalement dévo dévoyé vers eux. Ils veulent pas qu'on fabrique, ils ne veulent pas qu'on produise. Et pendant ces temps, ils et, et, et, et, et font une guerre, c'est nous on est là à applaudir, c'est nous on est là à s'asseoir sur les plateaux de télévision pour épiloguer. Poutine a raison parce qu'on n'a pas respecté quelle loi un hein, qu'elle a raison. Mais un terroriste est un terrorisme. Le terrorisme, c'est quoi? C'est le fait d'utiliser la terreur, la force, pour embêter les autres. Je le dis simplement. Hein? Tu t'en tuer les gens en, en, en, en, chose, en, en Ukraine parce qu'il faut qu re, soit qu'ils reviennent dans l'URSS, soit que c'est ben Donc si la France, si l'Angleterre, si euh, les, euh, tous les pays qui ont colonisé des pays africains se mettaient à faire guerre pour nous ramener dans leur giron, vous seriez d'accord alors Ah non Nous devons tirer des leçons. Je dis qu'à partir de cela, je veux que des chefs d'État m'entendent. Je veux qu'ils entendent ce que nous disons Je ne suis pas seul à penser cela Nous voulons qu'au niveau de l'Union africaine Ils puissent dégager des consensus Pour protéger l'Afrique À l'Union africaine Pour faire marcher l'économie africaine L'Afrique a combien d'économistes Ils font quoi L'Afrique a combien d'économistes Ils sont où Mais Nous voulons nous développer Nous n'avons pas des, des, des, des, des intelligences L'Afrique a des hommes intelligents des scientifiques, l'Afrique a tout. Mais les Africains n'ont pas la philosophie du développement mondial. Les Africains manquent de, de, de, de la capacité de leur disque dur pour atteindre le monde. Sinon, ce n'est pas parce qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. Non, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, créées par des Africains. par des Noirs. Mais d'où vient maintenant que le monde entier nous traîne à Valo, à Volo, à gauche, à droite, et puis on est content hein? Parce que Mitterrand a dit, hey, « pluraliste politique, moi aussi je peux arriver au pouvoir. Moi aussi mon frère peut être ministre. Moi aussi je peux avoir les marchés. » Ah, Tout le monde est sorti. On est là à se combattre pour rien. En tout cas, mon sentiment, je dis et je le redis, l'Afrique ne gagnera le combat du développement. L'Afrique ne gagnera le combat, j'allais dire la suprématie, que par la solidarité. L'Afrique ne gagnera que par des hommes qui ont la crainte de Dieu. Pour gouverner les pays. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Pas des athées comme ce monde-là. Pas des athées. La crainte de Dieu. Parce que quand un homme a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'il ne va pas faire. Mais quand il n'a pas la crainte de Dieu, il ne voit que l'argent... Aujourd'hui toute l'Afrique est en train de se détourner de Dieu L'argent, l'argent, l'argent, l'argent Les richesses, les richesses On est prêt à tuer des hommes pour aller donner le sang Pour qu'on fasse des pactes, pour qu'on devienne riche On est prêt à rentrer dans toutes des sortes de systèmes On dit ça rend riche On est prêt à tout, sauf le travail Sauf la solidarité On est solidaire que dans le mal hum, Voilà un système là, si tu rentres là Ça multiplie l'argent Là on est solidaire, tout le monde ça va Comme des mouches qui tombent dans la bière hein? Mais quand on parle du travail on parle du sérieux. On parle de comment nous entraîner. Non, il n'y a personne. Hein? La, le, le djihadisme ou le terrorisme au Sahel, au, euh, dans le Sahel, c'est combien de terroristes C'est combien Ils sont combien Par rapport à toute l'Afrique entière. Par rapport aux différentes armées qu'il y a dans toute l'Afrique. C'est combien de personnes Ils ont quel armement Que nous n'avons pas dans les autres pays. Mais tout le monde est silencieux. Tant que ce n'est pas chez moi, je m'en fous. Voilà. Et en plus maintenant le sentiment du mal On aime le mal Ouais voilà c'est bien fait pour la France parce que tu n'aimes pas la France C'est bien fait pour tel pays parce que tu n'aimes pas ce pays Mais est-ce que le problème est là Que tu les aimes ou que tu les aimes pas Tu changerais à leurs conditions Comment nous allons avancer Comment nous allons nous développer hum? Il faut des hommes forts Des hommes qui ont la crainte de Dieu Des hommes qui aiment leur prochain Pour nous gouverner Voilà Aujourd'hui vous dites, chacun s'élève Je crée mon parti politique, je vais être président Même, même s'il n'a pas la compétence Mais est-ce que, est que vous voyez un monde Où tout le monde est menuisier Vous voyez un monde où tout le monde est docteur Un monde où tout le monde est infirmier Un monde où tout le monde est, je ne sais pas moi, commerçant Ou je ne sais quoi Non Chaque chose a ses règles A ses règles dans, En Europe aujourd'hui, dans le monde occidental En France par exemple que nous connaissons hein, Pour vouloir briguer la présidence Il faut d'abord avoir fait science politique c'est-à-dire tu as décidé de faire de la politique, tu vas à l'université pour ça. Ou alors, l'école nationale d'administration pour apprendre à administrer les pays, administrer une ville, ou encore un maire. Ou alors, tu as fait, euh, comment on appelle ça, euh, finances publiques pour savoir gérer les, les ressources d'un pays. Mais aujourd'hui, nous sommes chez nous, là, chacun se lève. Il a 10 francs il crée parti politique. Je vais être président. Il y en a qui arrivent présents et ça, même parce qu'on fait là-bas. On voit tout ça il y en a qui arrivent président, ils ont combattu, ils ont insulté la France, ils ont insulté tout. Ils arrivent président, c'est eux qui, qui sont avec la France. Mais tout simplement parce que, autre oh, toi que je m'y mette, ils savent comment ils vont semer tous le, les désordres, les troubles, les, les mensonges dans le cœur des autres pour pouvoir arriver à leur fin. L'Afrique ne se développera pas tant qu'elle n'aura pas des hommes forts. Le monde l'a expliqué. La Russie dont nous parlons aujourd'hui, on a connu Staline, on a connu, eh, comment on appelle, euh, Lénine. La, la Chine a connu Mao Zedong, la France a connu De Gaulle, etc. Il nous faut des hommes forts, ce n'est pas des institutions. Sinon, dans tous les pays, il y, a, il y a un parlement, dans tous les pays, il y a des députés, dans tous les pays, il y a des ministres. Mais où est-ce qu'on va Est-ce qu'on bouge On ne bouge pas il faut des hommes qui sachent où on va. Il faut des hommes qui aient la crainte de Dieu. Aujourd'hui, si nous avons des chefs d'État qui ont la crainte de Dieu, ils vont se mettre ensemble. Ils vont fédérer leurs énergies. Ils ne vont pas être là en train de se battre chacun à chercher des financements, à, à, à, à, à paraître le plus, le plus attractif pour avoir les financements pour son pays. Et le reste de l'Afrique, on s'en fout. Si tu ne t'occupes pas de ton voisin, quand sa case brûle là, ta case aussi va prendre feu. Tôt ou tard. En tout cas, c'est mon sentiment. On a vu les guerres, on a vu les épidémies. Ils se sont mis ensemble. Nous, ici, là, on dira, par exemple, qu'il y a une épidémie de je ne sais quoi en Côte d'Ivoire, ça ne concernera pas le, le, le Nigérien, ça ne concernera pas le Burkinabé, ou le Togolais, ou le Béninois. Ils s'en foutent. Parce que ce n'est pas chez lui. Mais ils ont compris la notion de solidarité. La solidarité est agissante. Tant que nous n'entrerons pas nous n'allons pas comprendre « l'Afrique et la solidarité ». Tant que notre jeunesse ne va pas comprendre qu'elle doit être apprenante. Vous avez vu l'Ukraine qu'on a envahie Vous avez vu combien de jeunes dans la rue en train de manifester, courir partout Vous avez vu combien de jeunes en Russie qui sont en train de manifester parce qu'ils ne sont pas d'accord pour la guerre Non La jeunesse est apprenante. Elle doit apprendre... Malheureusement, vous avez des, des gens qui devraient leur apprendre, qui disent qu'ils sont des hommes politiques, qui leur apprennent que le mal, que le détournement, que les passes à gauche et les passes à droite. On donne de l'argent pour que tu votes. Qu'est-ce qu'on t'apprend La presse ne fait que raconter n'importe quoi pour faire du buzz. Tous les journalistes sont des journalistes du buzz. Comment ils vont raconter des choses pour que les gens achètent leurs journaux ou bien comment ils vont raconter des choses pour qu'on les invite sur les plateaux de télévision. Mais on ne voit rarement des journalistes, des hommes de la presse qui sont en train d'instruire, d'éduquer le peuple, de lui faire comprendre qu'est-ce que c'est que le PIB, le produit international, et eh, eh, eh, eh, eh, eh, les, les richesses du pays. Ouais, la vie est chère, la vie est chère, mais des gens qui viennent sur des plateaux pour enflammer le monde. La cherté de la vie est un phénomène mondial. La guerre qui se passe là, le prix du carburant augmente dans le monde entier. Et il vient dans ton pays, mais on va payer plus cher les, darrêts, les prix augmentent les transports à cause du Covid les gens ne peuvent pas se déplacer comme les transports augmentent mais on ne peut pas être dans un pays aujourd'hui qui dit que la vie n'est pas chère regardez en France aujourd'hui le carburant, l'essence fait plus de 1200 francs céphale, le litre et nous on l'a autour de 600 francs on, on crie, on n'a qu'à sortir c'est les hommes politiques, c'est quoi ils n'ont qu'à en faire quoi ils n'ont qu'à en faire quoi c'est un phénomène mondial qui est dû justement à ces événements là pendant que la Russie va faire la guerre à, à, à, à l'Ukraine L'Ukraine est le plus grand producteur de blé. Et comment on appelle? la Russie est le plus grand exportateur. Bon, s'ils sont en guerre, le prix de la farine augmente dans le monde entier. Comment le prix du pain ne va pas augmenter chez toi Comment Tu es content qu'il y ait guerre. Poutine a raison, qui a raison. Mais tu ne vois pas toi-même ta condition. Hein? Le carburant va augmenter les pays qui sont producteurs de pétrole sont des pays qui sont concernés par cette guerre, etc. Vous voulez comment que le pétrole que tu ne produis pas ne soit pas plus cher Bon, nous sommes encore dans des pays où tout le monde dit qu'il veut sa maison. En Occident, ils ont compris ils font des HLM, des maisons en étage pour que le maximum de personnes y habitent et qu'on ait les terres pour cultiver et pour avoir à manger. Vous dites tout le monde vous voulez des maisons. On prend les terres, on donne à tout le monde pour faire des maisons. Vous ne voulez pas que et les centres de production de nourriture, les champs, s'éloignent. Donc le transport des denrées augmente. Vous ne voulez pas que ce soit plus cher Mais expliquez-moi quest ce que vous voulez que les gens fassent. Vous voulez ça, vous voulez ça. Vous voulez des maisons et vous voulez que la nourriture soit moins chère. Aujourd'hui, on dit, ouais, on a qu'à faire EVA. Vous êtes tous dans des cultures de rente pour exporter. Bon, pendant ce temps, on ne voulait plus faire à manger. L'igname qu'on achetait à combien, il coûte combien aujourd'hui La banane coûte combien et ça, dans tous les pays africains, nous sommes en train de faire la même chose. On ne peut pas s'asseoir au niveau de l'ONU, de l'Union africaine, pour voir comment nous allons faire pour que l'Afrique émerge. Non. Non, non, non, non. C'est l'égoïsme des humains. Chacun veut être président pour avoir les intérêts, pour avoir ceci, pour avoir cela. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. On n'a pas l'amour du prochain. À quoi ça te sert d'avoir les milliards, milliards, milliards, milliards, milliards D'aller cacher dans des paradis fiscaux. Et puis tu es assis au milieu de tes frères qui pleurent de faim. Ça sert à quoi Et vous avez une jeunesse qui est d'accord pour ça. Qui bavarde dans le vide. Hein Les militaires viennent au pouvoir. Quel est ton problème Il y a une quelqu'un de sécurité. Il n'y a pas de gens qui veulent venir t'aider. Et trouver une solution Battez-vous Organisez-vous Non, non, non. Ah, là, là, ça, là, tout le monde est dedans. On est là... Quelle, quelle, quelle organisation, quelle organisation... Mais ces organisations sont où pour ne pas se fédérer et pour faire que le prix, du, le coût de la vie baisse hein? Non, ce n'est pas possible. c'est pas possible. L'Afrique, là, je dit non, non, non, non, non. Peut-être qu'un jour on ne sera plus là, mais d'autres le diront ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas la solidarité, les, Afri les Américains l'ont compris. En solidarité, ils ont fait tout, ils ont fait guerre pour faire les États Unis d'Amérique pour qu'ils soit un marché consistant. Ils ont vu même que les États Unis là c'était petit, ils ont tout fait pour ajouter le Mexique et le Canada et pour, et pour faire un, un plus grand marché. L'Europe a commencé par le marché commun. Marché commun, c'est comme, comme ça ça s'appelait. Ils étaient six, six pays européens pour faire marché commun. Aujourd'hui, ils ont atteint ce qu'ils appellent l'Union européenne, l'Union économique européenne. Nous, nous sommes encore, même l'union... Oh, nous, ne rêvons que d'union politique. Mais la politique fait quoi? Est-ce que ton parti politique concerne un Kenyan? Est-ce que ton parti politique ici concerne un Malgache? Est-ce que ton parti politique ici concerne un Congolais? Vice-versa. Vos partis politiques, là, c'est pour faire quoi? C'est pour permettre à des individus de s'enrichir? Et est-ce que quelqu'un meurt avec la richesse? La leçon que nous devons tirer, là, ce n'est pas de dire on se met derrière qui, derrière quoi. Moi, je dis que Poutine et la Russie sont des terroristes en envahissant un autre pays. Moi, je dis que les gens qui viennent, qui veulent qu'on fasse de l'islamisme dans un pays, sont des terroristes. Les gens qui sont en train de vouloir faire des chemins pour passer les drogues, pour vendre, sont des terroristes. Un terroriste est un terroriste. Je ne suis pas d'accord pour quelqu'un qui tue les humains pour des raisons fallacieuses, des prétextes qui ne tiennent pas debout. Autrement, il faut tout justifier. Et c'est pour cela, justement, vous aimez bien la démocratie. Parce que c'est un fourre-tout où on met tout le mal qu'on peut faire. Voilà. En tout cas, c'est mon sentiment. Et je viens euh, pour parler de l'aspect spirituel. à tous ces pasteurs, à tous ces hommes qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu. Où ils sont Où ils sont Puisqu'ils disent qu'ils sont forts. Ils sont là, de la part de Dieu. Où ils sont Comment ils n'ont pas pu prophétiser ces guerres Comment ils n'ont pas pu prophétiser ces maladies Comment ils n'ont pas trouvé de solution puisqu'ils parlent de la part de Dieu quand Dieu est fâché, il agit. Mais quand on se repent, Dieu donne des solutions. C'est comme la justice. Quelqu'un peut avoir tué, mais au moment du jugement, on peut lui donner des circonstances atténuantes. Dieu est le même. C'est Dieu qui a créé tout. L'homme ne fait qu'appliquer. Alors, les raisons spirituelles sont là. Je dis aux hommes, comprenez que nous allons vers la fin des temps. Je ne sais pas ce que vous voulez comprendre. Le monde se réchauffe. La terre va brûler un jour. Les gens ont fait des bombes atomiques. Tout ça, c'est en réserve. Le jour qu'ils font, pam, pam, c'est fini. Le monde a disparu, c'est terminé. C'est ce qu'il y a dans les saintes écritures. Tu es en train de chercher l'argent, on te parle, tu es là, wow, wow, wow. Mais tu oublies que d'un moment à l'autre, tu es parti. Quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, les gens à 17h30, ils sortaient du bureau. Certainement, il y en avait qui avaient déjà donné rendez-vous pour aller au cinéma. D'autres avaient donné rendez-vous par exemple pour aller au restaurant. Mais tout d'un coup, la terre tremble. Près de 3000 personnes, vroum, mortes. Est-ce que tu sais ce qui va arriver? Hein? Vous ne voulez pas Dieu? Moi, je dis que tout ce que nous faisons, il y a un aspect physique. C'est ce que nous, on peut homme là. On n'a qu'à faire. Et il y a ce qui est spirituel qui vient de Dieu. Que tu sois chrétien, ou oh, tu es musulman, ou oh, tu es bouddhiste, oh, tu es je ne sais quoi, oh, tu fais vaudou. Oh. Il y a Dieu qui est là et il est le même. Dieu se fiche de nos religions. C'est nous qui créons les religions sur la terre. Lui, il a des principes. Même ceux que vous appelez des francs-maçons, des rosés christiens machin Ils se réfèrent à des entités et, et, et, spirituelles ou mystérieuses Dieu est là Et si nous marchons selon Dieu, oui Aide ton prochain Arrête ce, toutes ces bêtises là Aimons-nous et craignons Dieu Parce que tous ceux que vous dites, ils détournent, ils volent, ils font ceci Ils n'ont pas la crainte de Dieu Tu voles les richesses d'un pays pour aller faire des maisons Les maisons là, la pierre là, on mange et puis, est-ce que tu peux dormir dans deux chambres Est-ce que tu peux être euh, monté dans, dans, dans, dormir dans, dans, dans trois chambres Est-ce que tu peux manger plus que ce que contient ton ventre Même tes milliards, tu ne pourras pas manger 10 tonnes de, de, de, de steak ou de, de riz, parce que toi, tu es riche. Non, il faut avoir la crainte de Dieu. Et c'est cette gouvernance que nous voulons en Afrique. Des hommes qui ont la crainte de Dieu. Des hommes qui partagent. Ah l'économie, d'accord, mais l'économie pourquoi quoi faire hein? Pour dire je suis milliardaire, j'ai des milliards, j'ai des milliards et puis quoi On n'a qu'à faire quoi Tu peux manger ces milliards mais si tu partages et que tout le monde peut manger, mais je t'assure que tu es heureux. La richesse est agréable quand on la partage. J'ai toujours dit, tu prends euh, parce que tu es riche, tu vas acheter un gros je sais pas mais un gros coq, tu t'enfermes dans ta maison, toi et ta femme, vous mangez vous êtes rassasiés mais les visiteurs qui viennent là, vous pouvez leur dire quoi Mais si tu as acheté un gros coq et tu as invité tous tes amis, vous êtes venus, vous avez mangé, vous avez bu, et puis chacun enlève le machin, il y a un qui a dit « Ah, tu as raté, hein, tu vois, regarde comment on vient de manger. » La richesse est agréable quand on la partage. La richesse est agréable quand on la partage. C'est pourquoi vous avez, par exemple, aujourd'hui, quand on parle du PIB, hein, le produit, le, le, le la, la, la richesse hein, dans les pays, quand on parle de cela, on vous classe les pays. On vous dit euh, euh, les USA. C'est le pays où il y a plus de richesse et c'est partagé. Encore que là-bas encore, il y a 500 milliardaires et puis les restes sont des pauvres. Vous avez la Chine. Quand on prend les Chinois individuellement, est-ce qu'ils sont riches? Mais c'est plus d'un milliard. Et la richesse pour un milliard de personnes qui consomment, mais c'est énorme. Donc on peut partager. On peut partager. En tout cas, la leçon que je retiens de tout ça, que ce soit les épidémies que nous connaissons, que ce soit le terrorisme que nous connaissons, que ce soit, euh, comment on appelle, euh, les guerres que nous connaissons, l'Afrique doit tirer aujourd'hui, maintenant, la résolution de la solidarité. Dans un an, au Mali, on ne parle plus de terrorisme. Dans un an, au Tchad, au Burkina Faso, on ne parle pas de terrorisme si les Africains se mettent ensemble au niveau de l'Union africaine. Pas pour faire de la politique, pas pour juger, condamner, mais qu'ils se mettent ensemble. Ils mettent de l'argent à disposition de chaque pays, des pays qui, sont, qui ont des difficultés pour les aider. Que ce soit des difficultés comme ça qu'on appelle de terrorisme, que ce soit des difficultés de maladie. Hein? Nous pouvons cotiser pour le faire. Pourquoi ils font Et nous, on ne peut pas faire. Hein? En tout cas, Dieu ne fait rien pour rien. Et l'homme doit tout regarder spirituellement. La Russie qui a envahi l'Ukraine et tout le reste qui se met ensemble pour dire non. Ils sont prudents parce qu'ils ne peuvent pas tirer parce que si Poutine tire l'arme atomique, la France tire, l'Allemagne tire, les états unis tirent, le monde est fini. Mais nous ne sommes pas conscients de cela. En tout cas, c'est mon sentiment et je souhaiterais que vraiment les jeunes Africains, on arrête ces histoires de démocratie, de, de panafricanisme et autres, pour aller à l'école. Les sciences. Pour que nous puissions rattraper le monde. Qu'on puisse cultiver sur un petit terrain et récolter beaucoup. Pour qu'on puisse dire Ouais, l'Afrique est le plus grand producteur, je ne, sais, je ne sais quoi. Nous sommes les plus grands producteurs de, de maïs, de machin. L'Afrique est capable. Nous avons les terres, nous avons de l'eau, nous avons des bras valides. Il faut que nous entrions dans la philosophie, dans la philosophie du monde occidental, qui est la philosophie de l'économie. Mais pas toute leur philosophie. Pas la raison de plus fort. Parce que l'Afrique a un cœur pour partager. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne journée. Et s'il y a des gens qui sont blessés par mes propos, vous m'excusez, mais c'est mon sentiment. Voilà. En tout cas, je ne suis pas d'accord pour que quelqu'un au XXIe siècle envahisse un pays, quelle que soit la raison qu'il invoque, pour tuer les gens gratuitement. Mm -hmm. Je ne suis pas d'accord, en tout cas je ne peux pas partager ce sentiment Parce que j'ai foi en Dieu, le Dieu qui dit tu ne tueras pas Et autant je ne suis pas, je ne serai jamais heureux qu'on tue un de mes enfants Ou qu'on tue un de mes parents, ou un ami, ou quelqu'un que je connais Je ne peux pas applaudir quand des gens sont chez eux et brusquement des bombes tombent sur eux Sous prétexte que, oui, il ne faut pas qu'ils s'approchent de tel comme ami sont... Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais dans ce cas, acceptons que le monde occidental, ceux qui nous avaient colonisés nous terrorisent, puisque nous sommes d'accord. Et la deuxième chose que j'ai dit, il faut qu'aujourd'hui même, aujourd'hui même, il faut qu'ils entendent que nous avons besoin d'hommes forts à la tête de nos nations. Nous avons besoin d'hommes qui savent, que, qui doivent faire en sorte que nous puissions partager. Des hommes qui ont la crainte de Dieu, qui ne sont pas là pour détourner, voler, aller mettre je ne sais où. Nous avons besoin d'hommes forts. Les institutions, pourquoi faire Votez, votez, votez, votez, votez. votez. Même on est en guerre. La, le Mali est en guerre. Les gens se cherchent. Les, le, le, le Burkina Faso, le terrorisme est là. Les gens sont en train de... Plus de 2 millions de gens qui se déplacent. Et pendant ce temps, on dit de faire des votes. On dit de faire des élections. Vous croyez que ces gens-là nous aiment Qui nous aime parmi eux Personne. On dit lève-toi. Jeunesse africaine, lève-toi. Levons-nous. Vous croyez que si la jeunesse du Mali, la jeunesse du Burkina Faso, la jeunesse du Niger, la jeunesse du Tchad, la jeunesse du Cameroun, la jeunesse du Nigeria se mettent ensemble pour dire ces terroristes, il faut qu'ils quittent notre, notre, notre euh, euh, zone. Vous croyez qu'ils ne vont, vont, vont pas les, les bouter hors de, de, de, de, de, de cette zone Mais vous êtes tous là des bavards. On vous paye ici, vous parlez en faveur de la Chine. On te paye si tu parles en faveur de la France. On te paye si tu parles en faveur de l'Amérique. Vous êtes tous des griots. Pour nous parler et avoir des prébandes. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on va avancer En tout cas, moi, je prie Dieu. Parce que je sais que si c'est vous qui devez remplacer les gens que nous connaissons. Et que vous vous taxez de vendus, de, de truands ou de je ne sais quoi. Vous les insultez, vous les traitez de tout. Je ne sais pas ce que vous vous réservez à l'Afrique. En tout cas, bonne journée à vous tous. Et que Dieu vous garde.